Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Bien, ravi de vous retrouver euh, en ce début de rentrée scolaire, mais qui est aussi d'abord et avant tout une rentrée économique. Et donc, on va faire le point avec vous de ce qui s'est passé durant cet été. Il y a pas mal de choses qui sont passées. On a eu un peu de chahut sur les bourses début juillet. Et donc, on va parler avec vous de macroéconomie et évidemment de, de l'impact de cette macroéconomie sur les marchés financiers et sur la bourse. Alors, parlons justement de la croissance. On a vu qu'elle a été assez fulgurante les derniers trimestres notamment du fait de l'arrivée des vaccins. Et là, il semble dire, en tout cas les experts semblent dire que cette croissance est en train de décélérer. Il y a une sorte d'estompement à la baisse de cette croissance. Alors ce qui est clair, c'est qu'après les trois trimestres qu'on vient d'avoir eu, le quatrième trimestre 2020, premier trimestre 2021, second trimestre 2021, on a maintenant une sorte de confirmation par les indicateurs avancés que la croissance est en train de, de ralentir. Un peu partout et je dirais surtout en Chine qui est un peu plus avancée dans mmh. le cycle dans lequel nous sommes. Donc ce qu'on va avoir pour les prochains trimestres, c'est une croissance qui sera inférieure à celle qu'on a connue pendant les trimestres précédents mais qui était exceptionnelle. Et je dois dire tout de suite que la croissance qu'on va connaître les prochains trimestres, si on se projette déjà sur 2022, va rester très forte. Dans les pays développés, on va avoir 3,5%, 4,5%, dépendant des périodes qu'il y des c'est fort. Et on va aussi avoir l'effet, l'impact des plans de relance, des plans d'investissement qui sont fomentés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et qui va aussi influencer cette croissance et peut-être même donner un nouvel élan. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc essoufflement mais croissance restant à des niveaux très ouais. élevés. Alors il y, y a un acteur économique qui joue un rôle très très important à la fois pour la croissance mais aussi ouais. pour les marchés financiers. C'est la banque centrale américaine, la fameuse Fed. Et là tous les regards étaient portés sur son patron, son président qui semble dire que le soutien que la Banque centrale américaine accorde à, à, à l'économie en général, euh, bah, il pourrait le retirer d'ici quelques mois, ou en tout cas l'amoindrir. Bon, la FED soutient l'économie, je dirais par deux moyens. D'abord, elle a des taux directeurs qui sont très bas. Et ça, je pense que ça ne va pas changer. Les taux vont rester bas. Les taux enfin, vont enfin. rester très bas. La première hausse des taux directeurs n'intervient pas avant 2023, donc pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Et même à long terme, tous les gouverneurs de la Banque Centrale américaine ne s'attendent pas à ce qu'ils montent plus que 2,5%. Donc ça, c'est plutôt bon pour la bourse. Ça, ça c'est très bon. Deuxième manière dont les banques centrales soutiennent nos économies, c'est par l'injection de liquidités. Comment est-ce qu'elles le font Elles achètent des obligations d'État. Elles font grossir la taille, la taille de leur bilan et injectent des liquidités dans l'économie. Ce facteur-là, la Fed nous a très bien préparé au fait qu'il ne va pas augmenter. Au contraire, ils vont avoir des programmes d'achat d'injection de liquidités qui vont s'affaiblir. Ça s'appelle en anglais le, le tapering. Le tapering, c'est cet effet d'amoindrissement petit à petit des programmes d'achat et de liquidités injectés dans les marchés. Mais bon, la Fed nous a très bien préparé là-dessus. Quand va-t-elle l'annoncer officiellement Est-ce que c'est septembre Est-ce que c'est novembre À voir. Alors donc la fête continue malgré tout de soutenir l'économie. Ouais. Par contre, il y a un élément qui est négatif qui est apparu ces derniers temps, en tout cas auprès des commentateurs économiques, c'est le retour de l'inflation. C'est vrai Et que l'inflation était à, aux abonnés absents pendant quelques années. Et là, elle a l'air de faire son retour. On l'a vu notamment à, à travers les pénuries de stocks, etc. Ça, c'est un danger Alors, l'inflation reprend, les prix augmentent. D'ailleurs, les statistiques qui viennent des de publiées en Belgique, juste enterrinent ce constat que que les prix sont en train d'augmenter. Il y a toute une série de facteurs qui expliquent cette hausse des prix, pour beaucoup temporaires, notamment les effets de base, l'influence du cours du pétrole, par exemple, sur l'augmentation des prix, n'est pas anodine et le pétrole s'est effondré l'année dernière. Maintenant, il ne s'est pas effondré, il a re-augmenté, ça a eu un impact sur, sur les prix, notamment tout ce qui est coût de l'énergie, ça c'est du temporaire. Euh, on a aussi certaines pénuries, mais c'est normal, on, on vient d'avoir un impact énorme, une croissance énorme sur nos capacités. C'est normal que les chaînes de production ont mis du temps à s'adapter, et maintenant elles sont de nouveau en train d'investir pour s'adapter à cette nouvelle demande, post-pandémie j'allais dire, et donc pour moi, pour nous, c'est... Un pacte de pénurie sera aussi quelque chose en temporaire. Alors maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une resurgence de la croissance salariale. Je pense que c'est une bonne chose euh, que petit à petit, euh, on a des salaires qui, petit à petit, sont en train d'augmenter. Ça soutient la demande, en fait. Ça soutient la demande et c'est un des constats de cet été, c'est que beaucoup d'offres d'emploi ne sont pas rencontrées immédiatement et rapidement par des demandeurs d'emploi. Ça, c'est aussi un constat macroéconomique de cet été. Et donc, ça, ça c'est un élément qui tente à dire que peut-être qu'on va avoir une inflation à long terme qui sera un petit peu supérieure à celle qu'on a connue les 5 ou 10 dernières années, le Quasi à zéro, enfin en dessous des 2%. Alors Jérôme, quittons le terrain de la macroéconomie, allons en bourse. On a vu que la bourse se porte bien depuis plusieurs mois, et tant mieux d'ailleurs. Par contre, il y a un, un, petit, un petit coup d'air, si je puis dire, début juillet, notamment parce que les investisseurs ont pris peur à cause du de variant Delta. Alors depuis lors, évidemment, les bourses se sont ressaisies. Mais est-ce que ce variant Delta reste une épée de Damoclès sur les marchés financiers Alors le variant Delta a influencé les bourses au mois de juillet. D'ailleurs, ça prouve que les investisseurs ont plus peur d'un ralentissement de la croissance que d'autre chose. Mmh. Euh, et donc, effectivement, au mois de juillet, on a eu un trou d'air. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ce trou d'air du mois de juillet, c'est très vite résorbé. En fait, on a un élan assez fort de, de, de la bourse pour l'instant, ce qui est aussi pour moi un bon signe pour la bourse, même si je pense qu'il faut, il faut être attentif à ce, à ce genre de trou d'air et indique que probablement euh, les investisseurs pour l'instant continuent d'être euh, préoccupés par la croissance à court terme, mais rassurés par cette tendance structurelle qui reste positive sur la croissance. Alors ce qui est complètement fou, j'ai failli dire complètement dingue, d'ailleurs je vous le dis, oui. c'est de voir ces GAFAM, hein, les actions technologiques, toujours avoir le vent en poupe, à croire que ce sont pratiquement les actions téflon de la bourse, quoi qu'il arrive, comment ça se fait oui, euh, c'est vrai que c'est un autre constat de l'été, c'est que les, les GAFAM, les Google, Apple, etc. ont continué de très bien performer, un peu au dépens des valeurs cycliques et industrielles que, que nous aimons bien. Euh, je pense que la phase suivante de la bourse, donc post-été, va réattirer l'attention des investisseurs sur ces valeurs cycliques et industrielles, entre autres parce que les investisseurs vont se concentrer sur cette période d'investissement qui vient et qui est devant nous par les plans de relance, etc. Et ça, ça va donner probablement un nouvel élan aux grandes valeurs industrielles. Alors, en bourse, on sait très bien, il faut essayer d'éviter euh, de rester dans un état euphorique. Hein. On dit souvent que la prudence est la mère de la porcelaine. Euh, porcelaine. Euh, Qu'en est-il justement au niveau boursier Que faut-il faire bah, La prudence est aussi la maître de l'investisseur en bourse. Il faut rester très diversifié. Cet été, quand on a connu ces baisses boursières, tout a été remis en cause. En l'espace de quelques jours, on remettait en cause la croissance, l'inflation, etc. Et qu'est-ce qui a rassuré nous gestionnaires Qu'est-ce qui nous a rassurés C'est le fait qu'on était diversifié. On a toujours tendance, on est toujours Tenter, lorsque la bourse augmente, de concentrer les portefeuilles. On ne le fait pas, on reste diversifié. Bien nous en a pris parce que cette diversification nous a permis de garder la tête froide et de profiter d'opportunités. Merci Jérôme pour ce tour d'horizon à la fois macroéconomique et boursier. Merci. Merci Amit.